Hey, salut, guys! Euh, voici quelques images qui me restaient de Sugarloaf Bike Park. Cette piste-là, ça va être la Super Sweep. En gros, c'est une euh, c'est une jump line. C'est une très, très grosse jump line. Je vais vous montrer un petit peu des images. Euh, tout en commençant, on voit qu'il y a un gars ici à gauche qui s'est yep. planté. Vous allez voir, je vais faire une deuxième run juste après ça. J'ai le temps de faire la run au complet. J'ai ah. le temps de monter. Puis le gars, il est encore. Euh, il était encore écrasé à part je me suis si qu'il était correct, Il a dit oui. Mais euh, c'est juste pour vous montrer un petit peu euh, à quel point cette piste-là est grosse. Euh, c'est une piste que j'avais faite euh, dans le passé, euh, cette piste qui était super le fun, une de mes préférées. C'était des, des longs sauts, euh, super rapides, des, des beaux petits planeurs. Et euh, je sais que là, on a décidé de refaire cette piste-là, donc on travaille. travail. Si j'ai failli me, me planter, j'ai l'air en faussette, ça peut peut être assez grave avec Shiger on a décidé de refaire la piste ils en fait, vraiment grosse euh, moi je suis quand même un fan de, de saut j'aime bien jumper j'étais kid, j'avais 15-16 ans j'allais faire la, le Duel et le Far Cross sur Mont-Saint-Anne j'adorais ça je me suis toujours un gars qui aime jumper et puis euh, dans cette piste là j'ai vraiment pogné de quoi honnêtement c'est limite trop gros pour qu'est-ce que j'étais en mesure de faire euh, si vous avez vu les images de la Shiger d'Alice, on ça aussi facile. Et euh, c'est ça, c'est quelque chose qu'on a pas beaucoup euh, d'endroit pour pratiquer au Québec. Ça fait que quand je suis arrivé là-bas, j'ai vraiment pogné de quoi. Fait que là j'ai fait une première run, j'ai vu un petit peu les ressembler à quoi. J'étais limite à l'aise. Fait que là je suis retourné en faire une deuxième. je vais laisser le, le vidéo runner au complet. Ça fait que ceux qui ont déjà fait la super sweep, le début est pareil pareil. Il n'y a qui a été changé. C'est les mêmes sauts, les mêmes rollers bien. Juste ça ici c'est massif comme ça. Donc, euh, mon collègue est encore partage. Il reprend ses esprits. Fait que c'est quand même des gros sauts. Le début, euh, le début se fait super bien. Si, si vous êtes à l'aise euh, dans les airs, si vous avez un, un bon contrôle du vélo dans, dans le airtime, c'est pas un problème. Il y a la piste va tourner vers la gauche. On va c'est un petit North Shore euh, ici On un petit peu plus loin N importe. Et puis euh, à ce moment-là la piste euh, honnêtement les sauts sont okay. gros Et puis eux autres euh, le montagne, c'est un, un gros gros cap de roche fait quand on fait ça quand on travaille avec la terre T'as beaucoup de roches qui ont sorti Je vais vous montrer un petit peu ce que ça ressemble à quoi au final Gardez en tête l'effet gopro est assez intense On dirait facile ça il y a rien là. Okay. si vous êtes du monde qui ont rider à Wester, qui ont fait l'highline et compagnie... Euh, ...creditable hit, je sais, ça va être super petit pour vous autres. Mais, honnêtement, dans le coin de Québec ou du Québec, je pense pas qu'on ait de jump line grosse comme ça. Si vous me dites, oh, fesses, oh, ça va Puis, vous êtes du Québec, honnêtement, je, je vois pas où est-ce qu'il y aurait des grosses comme ça. Peut-être à Broumont, je faudrait que j'y aille, je sais. Euh, c'est des gros sauts. Vous avez de la, de la hauteur, vous avez du temps dans les airs assez intenses. C'est dangereux. Right. Non, c'est dangereux. Yeah. Ok, c'est bon. L'effet le, de ne le donne pas une, une bonne perspective des hauteurs. Juste pour vous donner une idée, le prochain module vers la gauche qui s'en vient, tout ça ici, ça ça vers la gauche, c'est ouais. à peu près 20-25 pieds d'eau. Je sais que ça apparaît pas pantôt sur l'image. Ça a l'air d'être des petits boutons. Mais maintenant, tu vois, tu vois quasiment pas le soleil lorsque tu es en bas que tu montes ce gros saut-là. Si euh, si vous êtes des fans de jumping. Avec la pandémie est terminée, je vous invite à aller à Sugarloaf essayer la nouvelle super -sourde. Puis même j'avais jasé avec le euh, so gars or... local euh, ah. qui reste à Sugarloaf, qui reste pour à Hamilton. Et puis même lui, tu sais, est, est, est, est vraiment grosse Même quelqu'un qui va être là souvent, il faut que c'était limite Pour ses habiletés C'est ça, un petit pizza qui me restait de mon, mon édit de Sugarloaf ça fait que j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez donner un petit thumbs up et vous pouvez vous abonner. Et sur ça, un grand merci. On se retrouve dans le prochain épisode de Ride Québec. Salut, guys!